Comment gagner des crypto-monnaies avec ce navigateur Vous allez retrouver le lien dans la description, cliquez sur le lien et installez le navigateur Pi. Avec ce navigateur, vous pouvez gagner la crypto-monnaie avec le minage. Vous allez miner la crypto-monnaie gratuitement à ce niveau. Après avoir installé l'application, vous pouvez commencer le minage. C'est de cette manière que je gagne la crypto-monnaie gratuitement. De l'autre côté, vous avez votre wallet. Vous avez votre KIC ici, à ce niveau. Vous allez sur les étapes pour valider votre cas ici. Vous pouvez gagner la crypto-monnaie en invitant d'autres personnes sur le réseau. Rejoignez les groupes Telegram, les groupes Facebook, publiez votre lien de parrainage et invitez d'autres personnes qui voudraient gagner de la crypto-monnaie gratuitement. Si vous avez aimé cette présentation, je vous invite à vous abonner à cette chaîne.